Demande 57 sept Rester éveillé. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Aide-moi, s'il te plaît, à rester éveillé à ton royaume. A veiller en tout temps. À le rendre possible et pérenne. Ne laisse jamais le bras de mon esprit faillir ou s'assoupir. Aide-moi dans la douceur, la joie et l'amour à le rendre vaillant et vif à chaque instant, afin que toujours dure ton royaume dans la joie, la paix et l'amour. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité merci